Bonjour, je m'appelle Kitri Coustols, je suis herboriste et aujourd'hui je voulais vous faire découvrir le jardin botanique de l'école Polytechnique de Lisbonne car c'est ici qu'est née ma passion pour les plantes en général qui a dévié sur la passion pour les plantes médicinales. Donc ce jardin botanique est essentiellement composé d'un arboretum donc d'une collection d'arbres et donc aujourd'hui au 21e siècle son rôle euh, essentielle. donc c'est la conservation d'espèces menacées à l'état sauvage car dans ce jardin vous pouvez trouver différents arbres qui sont aujourd'hui menacés de disparition. Ce jardin a été créé en 1878, il est au cœur de Lisbonne et j'espère à travers cette vidéo vous donner l'envie de venir le découvrir vous même. C'est parti le premier arbre dont on va parler aujourd'hui, c'est le Dracena draco ou dragonnier. C'est un arbre qui a été pour la première fois décrit en 1402, mais on retrouve des textes anciens de, qui datent de 300 ans avant Jésus-Christ. Car ce dragonnier, cet arbre, produit une résine qui, au contact de l'air, devient rouge. Et cette résine était commercialisée sous le nom de sang de dragon. Elle était aussi bien utilisée pour euh, la teinture, donc la pigmentation rouge, mais aussi pour ses vertus médicinales. Le dracéna fait partie de la division des angiospermes qui, comme vous le voyez sur le tableau, est assez jeune sur l'échelle de l'évolution de la biodiversité. Angiosperme qui signifie en grec « "graine dans un récipient » et qui nous montre la dernière grosse évolution du règne végétal. Nous ne savons pas quand sont apparus les premiers dracéna, mais nous pouvons dire que les premiers angiospermes sont apparus il y a 130 millions d'années, au début du Crétacé. Alors d'où lui vient son nom Dracéna Draco C'est tout simplement un dérivé du grec « dracon » qui signifie « divers serpents de grande taille ». Cet arbre, ou faux arbre, a dû nourrir bien des histoires entre sa ressemblance à un serpent, dragon, et à sa résine rouge sang, qui coule de son stipe. Sur l'image, vous pouvez observer cette coloration rouge autour des blessures infligées à l'arbre. Cette résine nommée « sang de dragon » fut utilisée dans la pharmacopée européenne, arabe et même chinoise durant des millénaires. Elle fut très prisée au Moyen-Âge où les alchimistes et les médecins lui attribuaient des vertus thérapeutiques telles que Antidiarrhéique, antiulcéreuse, antimicrobienne, antivirale, hémostatique, anti-tumeur, anti-inflammatoire, ou encore substance pour guérir les plaies. Mais cette résine était très chère et donc peu utilisée. Les Guanches, donc les habitants des Canaries, eux se servaient de l'écorce de l'arbre pour réaliser les cercueils et la résine était utilisée pour embaumer les rois et les dirigeants. Nous retrouvons également des dessins rupestres au Maroc, réalisés avec la résine de Dracéna. La première description du dragonnier des Canaries a été faite en 1402 par messire Jean de Bétancourt dans le traité de la navigation, mais sa première description botanique est faite dans la flore d'Espagne en 1576 par le médecin botaniste Charles de Lécluse. Aujourd'hui, le dragonnier est sur la liste rouge des espèces en voie de disparition, car il en existe très peu à l'état sauvage. Alors, c'est une plante emblématique des canaries et lorsque le tourisme s'est développé dans les années 70, les spécimens adultes ont été retirés de leur milieu naturel pour être plantés dans les jardins d'hôtels, ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste très peu d'espèces à l'état sauvage. Autre arbre impressionnant de par sa taille, le yucca gigantea où vous trouverez ici au Jardin botanique de Lisbonne de très beaux exemplaires. Je vous laisse admirer juste derrière. Le yucca est une plante qui nous vient des Amériques. Chose étonnante, les yuccas ne peuvent pas se reproduire en dehors de ce continent. Ailleurs dans le monde, ils peuvent s'épanouir, même fleurir s'ils sont en extérieur, mais jamais ils ne feront de graines et donc ils sont dans l'impossibilité de se reproduire. Tout ça car les yuccas ont un système de pollinisation très spécialisé en association avec de petits papillons de nuit de la famille des prodoxydés que l'on nomme teigne du yucca. C'est un système dit mutualiste car le papillon et le yucca sont gagnants-gagnants. Le papillon femelle transporte le pollen des étamines d'une plante jusqu'au stigmate d'une autre fleur, effectuant ainsi la fécondation et permettant donc la reproduction de graines. Mais en même temps, elle pond un œuf dans la fleur. La chenille, qui en sera issue, se nourrira de quelques-unes des graines en développement, tout en laissant assez de semences pour perpétuer la plante. Aujourd'hui, les yuccas ne sont pas en voie de disparition, mais ils sont dépendants d'un petit papillon de nuit pour leur reproduction. Je vais vous présenter l'allée des cicadophytes. Donc, ce sont des reliques encore vivantes de de l'histoire de la planète car on trouve des fossiles de ces plantes datant d'il y a 290 millions d'années. Ça veut dire que ces plantes ont servi de nourriture aux dinosaures et nous avons aujourd'hui, au XXIe siècle, encore la chance de pouvoir les contempler. Je vous propose de venir les voir d'un petit peu plus près avec moi. Pour parler des cicadophytes, il faut revenir au carbonifère il y a 360 millions d'années. Une évolution majeure s'opère dans le monde végétal. Les plantes vont faire évoluer leur mode de reproduction qui est trop dépendant de l'humidité. Elles vont passer des spores aux graines ou plus exactement aux ovules nus et donc à l'origine de la graine. Ça tombe bien, car à la fin du carbonifère et au début du permien, la terre va subir une glaciation ou un réchauffement suivant les continents. Il y a une diminution de l'humidité et l'apparition des saisons au sud. Les plantes doivent s'adapter sinon disparaître. Et c'est à ce moment-là que les cicadales vont faire leur apparition. Les cicaces qui sont derrière moi sont dioïques. Cela signifie qu'il y a des individus mâles et des individus femelles. Les individus mâles vont produire des strobiles ou cônes de pollen et les individus femelles vont produire des mégasporophiles sur lesquels sont posés des ovules nus. La révolution des spores vers les graines est validée. Quelques secondes pour vous parler des palmiers car au jardin botanique de Lisbonne il y a une belle allée qui se trouve par exemple derrière moi, de palmiers. Petit tour en images il y a environ 2500 espèces de palmiers réparties dans le monde. Tout comme le dragonnier, le yucca et le sikas, le palmier n'est pas un arbre d'un point de vue botanique, mais une grande herbe. Et c'est une herbe qui bat tous les records. Elle va battre le record de l'herbe la plus haute du monde, avec ses 60 mètres de hauteur pour le palmier à cire qui pousse dans les Andes, elle va également battre le record avec le raffia regalis qui pousse en Afrique et qui possède la feuille la plus grande du règne végétal, une feuille qui mesure 25 mètres de long et pèse 100 kg. Le talipo, un énorme palmier d'Asie tropicale qui va fleurir à la fin de sa vie et l'une de ses inflorescences peut atteindre 6 à 8 mètres et porter 10 millions de fleurs. Pour finir, le coco des Seychelles, qui à lui seul bat deux records. Le plus gros fruit du monde, avec sa noix de coco géante, et la plus grosse graine du monde. Je vous présente l'arbre à camphre, le Cinnamomum camphora. Donc cet arbre n'est pas du tout en voie de disparition, il peut même devenir envahissant, par exemple en Australie, euh, car c'est donc comme son nom l'indique, cet arbre produit du camphre, du camphre naturel donc c'est à, à partir de, ses, de son écorce qu'on va extraire ce camphre et il a la vertu un petit peu comme l'eucalyptus c'est que lorsque ses feuilles tombent par terre il va empêcher les autres graines de germer. Autre particularité de cet arbre, c'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est que lorsque cet arbre a été introduit dans d'autres pays du monde, donc il vient, il est originaire d'Asie. Là, il va essentiellement produire une molécule chimique, donc le camphre. Mais lorsqu'on le sort de son pays d'origine, de sa zone de confort, par exemple lorsqu'il a été introduit à Madagascar, il s'est mis à produire une autre molécule chimique qui est le 1,8. Cineole. Donc on retrouve l'huile essentielle de Cinnamomum camphora originaire de Madagascar qui a vraiment d'autres propriétés que celle du Cinnamomum camphora originaire de Chine ou d'autres pays. Et à chaque fois qu'il a été introduit sur un continent différent, il a produit une molécule différente. Ça c'est de l'adaptation. Enfin, un vrai arbre d'un point de vue botanique cet arbre était très utilisé en médecine, en parfumerie et comme épice. D'après l'analyse du manuscrit de Saint-Gallon qui date du IXe siècle, nous pouvons supposer que le camphre était présent en Europe dès le Haut Moyen-Âge. Nous retrouvons également des traces écrites dans le manuscrit de Hildegard de Bingen, puis dans les récits de voyage faits par Marco Polo. Chose étonnante, et c'est encore un mystère non élucidé, un arbre à camphre peut ne pas contenir de camphre ou en contenir mais que d'un côté de l'arbre ou que dans ses racines. Bref, c'est un arbre imprévisible. Et les anciens distillateurs japonais ou chinois le savaient bien et avaient reconnu depuis longtemps l'existence de camphriers sans valeur et de camphriers précieux. Aujourd'hui, bien heureusement pour cet arbre, nous savons fabriquer du camphre et nous avons également découvert que nous pouvions distiller les feuilles pour en extraire cette molécule camfrée. J'espère que vous avez aimé la visite du jardin botanique de l'école polytechnique de Lisbonne. Si vous avez aimé, mettez des pouces, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires. Nous souhaitons faire d'autres vidéos sur d'autres jardins botaniques du monde entier et nous ferons également des capsules vidéo sur les plantes médicinales payante et gratuite. Donc, abonnez-vous Merci